Salut tout le monde, c'est Alex de Be Wild and Free. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne. Si c'est la première fois, sinon, re-bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui va concerner les assurances en tant que vendeur Amazon et pourquoi c'est important d'en posséder une. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche sous la vidéo pour rester au courant des prochaines nouveautés et de liker ceci. Alors, on y va! Bon, le sujet d'aujourd'hui, euh, ça concerne Amazon et les assurances qu'on doit obtenir en tant que vendeur Amazon et pourquoi c'est super important d'en obtenir une. Lorsque la plupart euh, des vendeurs démarrent leur activité sur Amazon pour la première fois, bien, ils ne se rendent souvent pas compte que... Euh, si on est un vendeur professionnel, Amazon va nous obliger à souscrire à une assurance responsabilité civile. Cela peut sembler peut-être intimidant pour certains, mais l'assurance de e-commerce n'est pas aussi compliquée ou coûteuse que vous le pensez. Premièrement, si tu vends sur Amazon ou comme n'importe quelle autre entreprise, tu dois posséder une assurance appropriée pour vous protéger. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, en fait, ce qu'on va faire, nous allons explorer pourquoi vous avez besoin d'une assurance pour vendre sur Amazon. On va regarder les exigences d'Amazon, de quel type d'assurance vous avez besoin et bien sûr, où obtenir une assurance et le coût relié à celle-ci. Le premier point, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une assurance pour vendre sur Amazon? Si vous êtes comme de nombreux vendeurs, débutants ou même expérimentés, vous n'allez probablement pas réaliser qu'Amazon vous oblige à un moment donné à souscrire à une assurance responsabilité civile pour vos propres produits. Vous avez peut-être pensé que, ben, euh, si quelque chose ne va pas, ben non, non, Amazon va, va, va me soutenir et va me protéger. Eh bien, c'est totalement faux. Amazon ne veut pas de cette responsabilité-là. C'est à vous, en tant que propriétaire d'entreprise et vendeur Amazon, d'avoir l'assurance appropriée selon le type de produit que vous vendez. La raison de cette règle est très simple. Cela est pour vous protéger. Protéger les actifs de votre entreprise et couvrir toutes les obligations financières résultant d'accidents, de blessures ou même de litiges. Bien que les chances qu'un client vous poursuive en justice soient extrêmement faibles, il est préférable de faire preuve de prudence puis de respecter les règles d'Amazon. Je ne veux pas vous faire peur, mais story time. On va prendre le cas d'un couple qui a décidé de poursuivre Amazon pour des lunettes d'éclipse solaire défectueuses. Le couple affirme que les lunettes qui ont été achetées sur la plateforme Amazon n'ont pas protégé les yeux pendant une éclipse solaire puis ont ruiné leur vision à tout jamais. En tant que vendeur, vous pensez euh, peut-être pas qu'un produit aussi simple pourrait nuire à quiconque, mais des accidents se produisent. C'est probablement la dernière chose à laquelle vous pensez lorsque vous vendez des produits Amazon, mais vaut mieux vaut vous protéger des incidents imprévus euh, que de ne pas avoir d'assurance du tout. Aussi bien qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir une incorporation pour vendre sur Amazon, il peut être aussi judicieux. Euh, d'en créer une au fur et à mesure que votre entreprise se développe, que les ventes augmentent parce que cela va protéger vos biens personnels en cas de poursuite Avoir une incorporation plus une assurance responsabilité civile, ben, ça va vous donner plus de tranquillité d'esprit, surtout si vous devenez de plus en plus gros. Le point numéro 2, c'est les exigences d'Amazon et où est-ce qu'on trouve ces informations-là? Dans votre Seller Central. Il est un peu difficile de savoir où trouver des informations sur les exigences en matière d'assurance Amazon. Mais sur la page d'aide de la politique du programme, Amazon répertorie de nombreuses politiques que vous... En tant que vendeur, vous devez respecter communément appelé les Amazon TOS. Vous pouvez trouver un article, soit euh, Pro Merchant Insurance Requirement, qui stipule, et je cite, « Les marchands professionnels qui vendent sur Amazon doivent fournir une preuve d'assurance responsabilité civile commerciale. » Cette assurance, obtenue aux frais du commerçant, c'est-à-dire vous-même, elle doit couvrir au moins jusqu'à un million de dollars par événement et au total, euh, elle doit inclure la responsabilité du produit, que ce soit les blessures corporelles, les dommages matériels et d'autres exigences comme indiqué dans le contrat de solution commerciale Amazon Services. L'assurance doit indiquer qu'à Amazon.com, ses affiliés et ses sessionnaires sont ajoutés en tant qu'assurés supplémentaires. Cela signifie que si vous avez un compte vendeur individuel, Amazon ne va pas vous obliger à vous inscrire à une assurance. Vous devriez probablement toujours avoir une assurance, mais on va y revenir dans un instant. Ensuite, ou souscrire une assurance responsabilité civile et combien est-ce que ça coûte? C'est la grande question. Faire une demande de couverture d'assurance euh, responsabilité civile commerciale, c'est assez simple. Dans Google, vous tapez simplement euh, «assurance commerciale » selon votre pays. Et comme c'est en grande partie une assurance responsabilité civile du produit qui est requise, votre devis va être basé sur votre revenu annuel estimé. Le coût moyen se situe généralement entre 500$ et 1000$ US par an. Assurez-vous toutefois d'informer au préalable l'agent d'assurance que vous êtes un vendeur Amazon. Cela va garantir que les exigences exactes d'Amazon vont être couvertes. Voici quelques compagnies qui travaillent spécifiquement avec les vendeurs d'Amazon et de e-commerce électronique, soit Well Insurance, Next Insurance et Bunker Insurance. Est ce qui que bien utiliser ces compagnies-là d'assurance, c'est sûr qu'elles sauront exactement quel type de couverture vous aurez besoin en tant que vendeur Amazon, puisqu'elles travaillent déjà avec des vendeurs Amazon. Je vais vous mettre le lien euh, sous la vidéo de toutes les compagnies que je viens de vous nommer, les trois compagnies. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Euh, sur ce, ciao!